Bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'a choqué de la Bible. Le Seigneur dit qu'il charge celui qui désobéit d'amasser les biens. Oh là là, vraiment, si c'est ça là, nous tous, on va être désobéissants. Hein? Parce que franchement, on a vraiment envie d'amasser les biens. Mais on se demande si, vraiment, ce n'est pas en contradiction avec le bonheur de l'homme. On sait tous l'importance des biens matériels, de l'argent dans notre vie au quotidien. Et lire dans un livre, saint que Dieu dit que il charge ceux qui désobéissent. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui lui désobéissent à lui, d'amasser les biens. Mais on a bien envie de se retrouver dans ce camp-là. Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à la question pourquoi le Seigneur nous dit qu'il charge ceux qui désobéissent d'amasser les biens. Et qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui obéissent? Parce qu'apparemment, pour ceux qui obéissent, leur mission n'est pas d'amasser les biens. Donc, on va essayer de décortiquer ça dans cette vidéo. On va lire le verset ensemble. C'est dans l'Ecclésiaste le chapitre chapitre 2, le verset 26, qui dit ceci. Il donne, donc il, c'est Dieu. Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, cousse après le vent. Dans ce verset-là, ça me paraît déjà clair. À celui qui désobéit, il le charge d'amasser des biens pour celui qui obéit. Donc on va décortiquer ça. Et à celui qui obéit, voici les biens bien que le Seigneur lui donne d'entrée de jeu, la sagesse, la connaissance et la joie. Alors, pourquoi Dieu a fait cette répartition des biens C'est comme s'il avait deux enfants. Celui qui est désobéissant, on dit « bon, temps, on va te donner la richesse. » Et celui qui est obéissant, on dit « Lui, on va lui donner la sagesse, la connaissance et la joie. » A priori, ça paraît déséquilibré. Mais on va se rendre compte que Dieu donne les meilleurs biens à celui qui est obéissant par rapport à celui qui est désobéissant. On va voir ça dans les autres textes. On analyse déjà ce verset. La sagesse, la connaissance et la joie sont... Des biens que l'argent, c'est-à-dire celui qui est désobéissant, qui amasse les biens, ne peut pas acquérir la joie avec l'argent. Ce n'est pas possible. On peut être pété de thunes et puis on peut ne pas être joyeux. Si par exemple, tu es pété de thunes et puis le Seigneur vient reprendre le souffle de vie de ton fils aîné ou bien de ton fils unique, malgré tout l'argent que tu auras, tu seras dans la peine, dans la douleur. Et tout cet argent-là, tu ne pourras pas acheter la joie. Quoi. Tu ne peux pas acheter la connaissance parce que c'est quelque chose qui vient de la tête de quelqu'un. La personne peut te donner cette connaissance-là, peut mettre cette connaissance-là à ta disposition. Mais si elle n'a pas envie de te donner, peu importe le fric que tu as, tu ne pourras pas acheter la sagesse. Si tu es un idiot, tu es un idiot. Tu es un saut, tu es un saut. C'est Dieu qui donne la sagesse, la connaissance. Et celui qui l'écrit, c'est Salomon. Salomon est considéré dans le monde biblique, dans le paysage des prophètes et des hommes de Dieu, comme l'homme le plus riche que la terre ait porté. Selon les textes saints, Salomon est celui qui a été le plus riche. La Bible dit même que après lui, il n'y aura pas des gens encore plus riches. Avant lui, il n'y a pas eu des gens plus riches que lui. Salomon le dit parce que déjà, une question pratique. Quand Dieu lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est les richesses et tout ça, il a demandé la sagesse. On s'est rendu compte que c'est avec uniquement cette sagesse et la connaissance que Salomon a réussi à accumuler tous les biens. Donc en fait, le Seigneur, quand il partage, on peut se rendre compte qu'il ne te donne pas la richesse tout de suite. Il préfère te donner la sagesse et la connaissance et la joie. D'abord, un, parce qu'il sait que ces trois éléments-là, ils ne peuvent pas être achetés par la richesse. Et deux, ces trois éléments qu'il te donne-là peuvent te donner la richesse. Donc il n'a pas besoin de te donner avec la sagesse et la connaissance et la joie, tu peux accumuler tes biens matériels. Donc, pour une question stratégique, il préfère donner ces trois biens-là plutôt à ses enfants qu'à celui qui les désobéit. Et plus tard, Jésus va venir préciser cette pensée-là de Dieu par divers versets qu'on va voir. Déjà, il va venir préciser la pensée de Dieu au chapitre 6, le verset 24 jusqu'à 25. Jésus va nous révéler que, pourquoi il permet à ceux qui sont désobéissants d'amasser Parce que, un, l'argent, selon le verset 24, va corrompre ton attachement à dieu donc il dit nul ne peut servir deux maîtres car il aïra un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir dieu et les richesses donc le fait que dieu ne donne pas la richesse c'est pour déjà nous prémunir de ce premier danger là qu'il peut corrompre notre cœur et faire de la richesse notre nouveau dieu au lieu de lui dieu. premier danger deuxième danger donc l'argent est un mauvais maître il dit que cet argent que vous cumulez là il se détruit tout seul. Il va le dire dans Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre là où la teigne, la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent. » Donc, ce que vous êtes en train de vouloir amasser, là, il y a la teigne et la rouille <rire> qui sont des menaces. Donc, ça veut dire que ça se détruit et on voit les biens matériels, on voit les maisons. Nous, on a eu des parents qui ont eu des maisons. Mais si vous voyez les premières maisons que nos parents ont 10 ans, 15 ans plus tard, mais tu ne reconnais plus la maison. Dès que on passe une année ou deux années à ne plus visiter la maison, mais la maison tombe en ruine. On sent la moisissure. Pourtant, quand c'était dans des moments de faste, on voyait le marbre, le granit, même les tombes. Au début, on disait non, il faut faire des tombes en marbre. Le marbre c'est éternel et tout ça. Mais les marbre, là sont pourris. Nous, on a les tombes de nos grands pères. Les marbre là, c'est fini, c'est plus la splendeur d'antan. Après, on nous a dit les mêmes là. Ils nous ont dit non, en fait, le marbre là, c'est fait pour l'intérieur, c'est pas fait pour l'extérieur. Donc, on est passé aux pierres tombales en granit. Mais c'est la même chose. Après quelques années, tu sens que le granit prend un coup, il n'a plus son même éclat qu'auparavant. Et on se rend compte, les voitures, le premier jour que tu achètes, quand tu vas prendre la voiture de chez les concessionnaires, mais bon, voilà, tu es tout content. Mais après, très rapidement, c'est démodé. Tu regardes ta voiture, même ça n'a plus l'éclat d'avant. Donc, atteignez la rouille. Et les voleurs, les voleurs sont tout le temps en train de chercher comment te dépouiller. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, ça, c'est Salomon qui le redit dans le proverbe. Il dit tout simplement que ne te fatigue pas à courir. À après la richesse, cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Ici, Salomon veut tout simplement dire que dans ce proverbe, que c'est une course sans fin. Tu accumules, ça part. Et pour ceux qui ont eu la chance de vivre dans des quartiers huppés, dans des quartiers résidentiels, les riches là, c'est pas si. Aujourd'hui, ils étaient là. Il y a des vieux quartiers dans la commune de Cocody. Tous ces riches là, ils habitent plus les maisons. C'est des nouveaux qui sont venus les remplacer. Voilà. Eux aussi, après une génération ou deux générations, vous allez voir qu'ils vont disparaître de ces quartiers-là. Et puis, ce sont des nouveaux acquéreurs qui vont être nouveaux propriétaires de ces biens luxueux-là. Voilà. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles le Seigneur paraît nous choquer en disant il permet à celui qui désobéit d'amasser les biens. C'était mon petit partage. Vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo-là ce que vous pensez de ça, de ce verset du Seigneur. Et puis, on pourra continuer en débattre. Mais ce que je voulais partager, avec vous, finalement, au fur et à mesure en méditant et en partageant la parole de Dieu, on se rend compte que finalement il est le père de tout et il a raison sur tous les points. Voilà, moi je peux pas dire combien de fois j'ai eu cette expérience là tout le temps. Tu fais sortir de l'argent, tu essaies d'économiser, ton compte se vide à vide d'œil dès que tu commences à utiliser ou soit toi-même tu as peur d'utiliser ton propre argent, tu as des besoins et puis tu te caches. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.